les gens, c'est ce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie du oh, bah... y, y a des vivis, on va Oh, Il fait une symphonie, hein ah. On se retrouve pour quoi, Fiffiche Il y aura une boost Ouais, mais spécial quoi, Fiffiche Euh, spécial rap FR et rap US non, non, non, il n'y a pas du US. c'est que du FR C'est chanteur FR et rap FR Oh ah, merde ah. <rire> Mais attendez, <rire> allez, du coup ça, ça fait des avantages pour toi parce que t'es un peu claqueur US <rire> Voilà quoi Du coup vas-y fiche. Je te laisse mettre l'honneur c'était ça à placobalade marie je reconnaissais je reconnaissais cobalade en, en lui ouais, après c'est parce que je chantais marie ah ouais. Ah ouais, c'est qui qu'elle hein a moi connaître le cas ça fait deux tu le sais voilà. c'était plk problème tu vois je, je sais que t'aimes plus euh, plk que euh, les Attends, c'est la prochaine musique. On est d'accord que t'aimes pas Yana comme vous. allez. Ouais vraiment. Moi, c est c est... On se celle-là en vrai. Hein. Après bah, les autres les plus connus mais sinon vas-y. la voir. Si ouais. c'est le Si c'est. Attends, si c Lorenzo, c'est Dame Dame Deo Okay, bah ben voilà, bah du coup c'est Dame Dame des Hauts. Mmh. Voilà quoi. <rires> oh, <rires> <rires> Bravo là Lorenzo Non là Non. là là là là là là là là là La là là là là ça c'est Alors les gars, euh, si vous voulez y aller voir euh, sur internet, il y a le, le il si vous voulez de papa, de papa allo de, Ren euh, de Lorenzo. Si voir. Non Alonso, pas Lorenzo. Si vous voulez, si vous voulez y aller voir, elle est super bien, vous verrez. Il y a de quoi, il y a de quoi en rire. Veux... Attends, je suis je, <rire> ah, y a pas chaud, voilà, avec tes mots. <rire> <rire> Ça finit mal. Oh, là, je joue aussi... Oh, C'est oh. de C'est C'est non. C'est C'est Et C'est Ouais, euh, non du coup c'est vroum vroum, ouais, c'est vroom vroom, vrai, C'est vrai que oui, ça fait longtemps que j'ai pu écouter, du coup voilà les petits bays Attends, ah, tu me reviens Yo. Là je suis là ouais. C'est là, j'en connais Je crois que c'est featuring Ah c'est bien C'est 6-3-3, ah non, ah non c'est 10-3, bah ouais au en fait je suis con ah mais gros, j'ai vraiment la mémoire courte. Oh, yo, yo C'est PNL. Euh, ouais. Par contre, c'est quel euh, Je euh, sais pas. Alors, je crois que c'est 91. Je... je sais pas, sûr, je pense que c'est ça aussi. Ouais. Ah, bien joué, c'est 91, bien joué, c'est bon. t'es Alors, je suis marié à la street. Je suis marié à la street. Ah Tite va écouter son album direct après, C'est le meilleur rappeur je lit. Avec euh, Niska. Moi aussi les bâtards avec quatre kiosques aussi là hein. Voilà c'est 4 c'est et ce MD Je m'en doutais il fallait mettre featuring Et ben on a fini attends On Attends, a pas fini. attends la musique bonus La musique Attendez bien attendez bien la fin de la musique les gars 40 secondes du coup pendant 40 secondes on va voilà voilà bah vas-y 40 secondes Ah, est tirés, bah est pas en est on est d'accord, c'est une section d'assaut. Oui, c'est du section d'assaut crashée. Mon épaule, c'est une section d'assaut. Bon les gars, Et moi, moi j'ai juste... un peu bégayé, même si le titre de musique en fait je connaissais. Mais <rire> c'est juste que j'ai bégayé. Tiffish, <rire> toi tu en connaissais pas mal, bah, ou tu connaissais toutes les musiques. Non, tu connaissais tu pas tout quand même, Tiffish. Non, je connaissais pas tout. Beaucoup. Ah Par contre, c'est des bâtards à qu 4 queues. Hein. Ouais, 4 queues. Ah, mais en vrai, gros, <rire> ils mettent 4 queues avec le featuring. t'avais fait quoi Au moins, c'était 4 queues, mais en vrai, il était avec Nisco, Le clip MD, tu vois, tu vois. Donc voilà. Bref, du coup, tu nous fais la petite boutre, Fifis. Oh, oh. Non, je déconne. quoi. <rire> <rire> <rire> Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous mettez le petit code créateur Souvenir dans la boutique de Fortnite, comme d'habitude. Et euh, comme d'habitude, Souvenir, on, on se laisse sur ça. On Exactement se dit à la prochaine première vidéo. C'est des chez Souvenir. Allez, ciao les gars. Ciao ciao.